Oh my gosh. J'escapade dans mon brouillard L'échappatoire pour sortir de ce noir A la déroute, au compteur d'un bar Besoin de changement, de partir autre part Prendre la hauteur, je peux pas m'asseoir Le fil dans ma tête, l'esprit en passoire Où est l'espoir bloqué dans mon square Enfant de la lune quand l'espace se fait rare Laisse de côté l'angoisse et la dépression Livré à mission sans le manque d'affection Les douleurs, la vie en fait de moi ce bon garçon J'ai mis intuition, m'en fous des impressions J'allume la lanterne et tu vois mon reflet Du bien, du mauvais, remue pas le passé Fixe le soleil, décrit toute sa beauté Profite du voyage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 le sable est mouvant, cherche la bonne vague, tire pas sur le câble, le fil est cassable, les pieds dans l'eau, ça c'est le rêve, sur mon bateau le capitaine est en grève, l'obscurité des soirs d'hiver, visage crispé sous le polaire, les à nocturnes, les canettes de bière, bouffer de l'air s'allonger sur la terre, tenter sa chance, et sa dessiner des rêves de star vers un ciel, étoilé comme une comète avant de mon aller j profite, j hier, je profite du voyage, trouve enfin la clarté, profite, je profite du voyage, trouve enfin la clarté, yeah j'ai fui le quartier. Je crois bien qu'il faut que je parte. Que je part. oh, Je bien qu'il faut que je parte. Yeah. Je crois bien qu'il faut que je parte. Oh, J'crois bien qu'il faut que je parte. Oh, crois bien qu'il faut que je, oh, oh, oh, oh, oh. qu qu je parte ce soir. Je pars. Oh, je crois bien qu'il faut que je parte ce soir. Je me barre. Mmh. Ce soir, je me barre.